Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis euh, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Cashback, comment récupérer de l'argent quand on en dépense sur internet quand on fait les soldes Donc je vais vous euh, présenter le site Poulpeo Donc là je vais sur Google et juste dans la barre de recherche je tape Poulpeo Voilà tout simplement, ça m'amène sur cette première euh, voilà, euh, page Et je vais aller sur inscrivez-vous au programme qui est juste en dessous du lien euh, prioritaire voilà. Donc, en fait, c'est un euh, site de cashback qui permet de rembourser des achats avec des pourcentages sur vos dépenses. Donc, l'inscription est gratuite, bien entendu. Et euh, quand vous êtes parrainé, donc vous, vous cliquez sur « Je suis parrainé ». Avec mon code de parrainage, vous obtenez 5 euros offerts au lieu de 3 quand vous vous inscrivez normalement. Donc, c'est D majuscule, A, N majuscule, F, A, B minuscule. Voilà. Vous, vous validez ensuite et officiellement, vous êtes euh, inscrit avec... Justement, les 5 euros offerts. Donc, vous pouvez faire une inscription par Facebook ou par email. Ça, c'est vous qui euh, choisissez. Donc, moi, je préfère par email, bien entendu. Vous cochez, bien entendu, euh, les conditions générales de vente. Sinon, vous ne pourrez pas accéder au site. Mais vous n'êtes pas obligé d'envoyer des offres euh, personnellement sur l'adresse les... mail. Donc, là, bien entendu, vous rentrez votre email et votre mot de passe. En veillant à ce qu'il y ait à chaque fois dans le mot de passe une majuscule, un chiffre, ainsi que six caractères minimum. Ensuite, vous aurez euh, un catcha, un donc euh, une vérification, et vous créez votre compte. Voilà, tout C'est tout simple en fait, hein, c'est comme si euh, vous vous euh, inscriviez normalement. Donc moi, je vais me, me loguer parce que j'ai déjà un compte. Donc voilà, je valide et euh, j'atterris en fait sur euh, mon compte. Donc vous voyez combien j'ai de gains validés pour le moment euh, combien j'ai de gains en attente sur le côté ici, voilà, qui est à zéro, en fait, parce que j'ai rien en attente. Et euh, donc, en fait, c'est une, euh, une interface super simple. Là, vous avez euh, de quoi me demander le paiement, mais vu que les paiements sont à partir de 10 euros, du coup, euh, voilà, j'y suis presque, il me manque 31 centimes. Voilà, donc euh, on va attendre un petit peu. Normalement, ça devrait être bon avec cet achat-là. Voilà, donc ça, euh, c'est pour tout ce qui est interface de Poulpeo. Alors maintenant, on va aller chercher Sephora, puisque Sephora est un partenaire. Donc vous euh, voyez, il offre 2,5% en cashback, c'est-à-dire que pour 100 euros achetés, vous avez 2,5 euros qui sont reversés sur votre cagnotte, c'est tout simplement. Alors quand vous tapez Sephora, vous allez arriver sur la fiche technique de, du site où vous avez d'autres promos. Donc les 30%, les box cadeaux. Il suffit de cliquer sur voir le code. Voilà pour euh, profiter de l'offre. Donc là, on va aller cliquer sur activer le cashback. Là, ça nous précise que le cashback est activé. Si vous n'êtes pas redirigé, bien entendu, cliquez ici. Ici, voilà, ça, ça rame. Et là, vous arrivez directement sur le site de Sephora, donc vous voyez en haut à droite, cashback activé qui est, euh, qui est arrivé, donc là je commence mes achats donc là le coffret Merci Andy que j'adore, euh, voilà le dentifrice je l'adore, ensuite Makeup Forever les euh, rouges à lèvres euh, qui sont très très bien puisque moi je les ai, j'ai pas la teinte euh, j'essaierai de vous l'insérer en barre d'infos bien entendu, tous les liens seront mentionnés, donc là en promo on voit qu'il n'y a que le blanc et le bleu Ensuite, on a euh, le liner de chez Sephora que j'aime beaucoup, que j'ai en teinte bleue euh, et ils sont uniquement à 2,10€, donc c'est plutôt intéressant au niveau des soldes chez Sephora. Ensuite, on va euh, bah, continuer un petit peu euh, sur la page des soldes et là, il y a la brume Merci Andy aussi que j'aime beaucoup, du coup, qui euh, passe à 2€ aussi. Euh, le euh, Outrageuse, les rouges à lèvres Black Up, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. ouais Ceux-là, ils sont vraiment top. Ensuite, tous les coffrets Merci Andy, que vous pouvez voir. Donc, le pack Flower Power, le pack euh, Hello Sunshine, ainsi que le pack euh, dentifrice Plus... Euh huile blanchissante. Maintenant, Clarins, le kit dont je vous avais parlé précédemment, avec la crème de jour, crème de nuit, qui est vraiment mais topissime, que je vous recommande. Là, il y a un code promo supplémentaire qui vous offre 10% euh, supplémentaire sur vos achats. Donc, moi, j'ai bien entendu déjà pré-rempli euh, mon panier pour euh, que ça aille plus vite pour vous. Donc, c'est 10... Enfin bref, vous avez vu, vous choisissez euh, vos échantillons par rapport à ce qui est euh, déterminé. Alors sachez que les échantillons en général n'arrivent jamais, c'est jamais ce qu'on a demandé hein, parce que c'est sous réserve de stock disponible. Donc c'est très rare euh, que vous ayez euh, les échantillons correspondant à ce que vous avez choisi à la base. Ensuite, euh, dès lors que vous avez fait votre choix sur les échantillons, nous allons tout en bas valider notre panier. Donc validez votre panier. C'est tout simple, c'est rapide, efficace. Donc, vous avez le récap de votre panier avec votre code promo. Là, vous allez avoir euh, la possibilité de vous faire livrer en fonction de, de là où vous voulez, soit en deux heures dans le magasin. Euh, vous choisissez votre adresse de facturation, l'emballage le, cadeau. Là, vous avez un récapitulatif sur la droite de, tout votre, de tous vos achats et il ne vous reste plus qu'à remplir votre mode de paiement et de valider. Donc là, ça met un petit peu de temps. Moi, j'ai payé par chèque cadeau. Et la commande est enfin validée. Ensuite, vous allez aller sur votre adresse email. Donc en général, il faut enfin, jusqu'à 24, jusqu 24 heures pour que ce soit validé. Donc là, on voit un gain en attente d'1,05€. C'est tout simple. Ça pousse ma, ma cagnotte à 10,65€. Du coup, on va sur le code de validation, en tout cas le mail de validation. Euh, qui a été envoyé sur votre euh, boîte mail. Et vous voyez que le cashback est bien enregistré avec euh, la somme totale des gains en attente. Donc là, bien entendu, il y a des modalités. Donc là, les sites euh, qui sont partenaires, comme vous voyez, Docteur Pierrico, 21%. C'est vraiment... Hein, il, y des, il y a des sites qui, qui, qui fonctionnent très bien et qui ont des très bons pourcentages de cashback. Donc, euh, toujours intéressant de faire son shopping via ces euh, euh, ce, ce, ce site qui est Poulpeo un site de cashback puisqu'on récupère de l'argent quand on en dépense quand vous dépensez 100 euros imaginez-vous 20 euros récupérés c'est dingue, donc là pour booster votre cagnotte vous avez la possibilité de vous parrainer des amis qui euh, vous offriront en fait 10% avis sur leurs achats et euh, vous leur offrez 5 euros pour la bienvenue, donc moi mon code je vous le rappelle c'est D-A-N-F-A-B vous pouvez le copier soit le partager sur Facebook, soit sur Twitter, soit par mail. Voilà, si vous avez des amis qui font des achats et qui ne connaissent pas du tout, vous pouvez euh, leur notifier en fait votre adhésion et euh, les inciter à s'inscrire pour gagner de l'argent. Et ensuite, vous avez le guide. Voilà, sur la gauche, il y avait le guide. Et vous avez toutes les informations nécessaires si vous avez des doutes. Donc, qu'est-ce que le cashback Eh bien, c'est un système gratuit qui permet de cumuler de l'argent toute l'année grâce à des achats effectué sur les boutiques partenaires. C'est vraiment tout simple. Donc, à chaque fois qu'on fait un achat, ben, on a le pourcentage correspondant qui atterrit sur une cagnotte. Donc, comment ça marche On active le cashback. Surtout, bien penser à activer le cashback depuis le site Poulpeo. Ensuite, on fait notre achat et on obtient un pourcentage avec, bien entendu, le mail de confirmation par la suite. Voilà. Comment gagner de l'argent Vous pouvez encore plus gagner d'argent puisqu'il y a des codes promo qui sont euh, trouvables en fait des coupons cumulables sur vos achats avec euh, voilà, les renseignements que vous avez sur le site. Donc les étapes. Comment activer le cashback À quel moment le cashback est enregistré Donc à partir du moment où euh, la, le site sur lequel vous avez passé commande, donc sous 48 heures, confirme l'enregistrement de votre commande, vous avez un lien, un mail de confirmation. À quel moment le cashback est validé eh bien, Dès lors que le site partenaire confirme qu'il n'y a pas eu de retour de la marchandise et que euh, le, la commande a bien été payée, il n'y a pas de souci. Du coup, euh, vous obtiendrez votre cashback. Quand demander le paiement eh bien, à partir de 10 euros de gains disponibles, en fait, vous pouvez demander un paiement. Alors, sur votre RIB, donc, quels sont les moyens de paiement Soit le... En fait, c'est un RIB bancaire pour la France et la Belgique. Et pour les autres pays, vous pouvez demander des paiements euh, effectués par Paypal. Voilà, tout simplement. Donc, les délais de paiement, ensuite, ben, c'est tout simple. En général, c'est en milieu ou fin de mois, dès lors que vous demandez votre paiement, euh, voilà, le temps que ce soit traité, voilà. En général, ça prend pas très très très longtemps. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Et je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que la vie belle en rose, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous, ciao ciao